Ah, tu te places les potions en claim, toi. Oui, parce que j'ai peur de les faire. Euh, avec le découvert. Oh non, Lily, pas direct. Ah, pourquoi Mais t'as une HT5. Aïe aïe aïe, c'est bon, je me rends. Oh Y'en a rien à faire. <rire> ah non, mais je veux ma victoire. Bon, on peut dire que je t'ai écrasé. On va pas continuer les combats. Ah, on s'arrête Pose-toi, Lily, et entraîne-toi. Déjà <rire> ouais, je, je, un peu, euh, je te retiens. T'as juste mis quelques gros coups ah, de hache de sûr. plus, hein Bah, c'est pas grave. Récite, sûr bah, oui, oui. Ok, bah, pas de problème. Le second mème me fait penser à Eni contre Patagon Eni, <rire> c'est moi Ah, tu t'en sors trop bien, c'est pas normal Lily, Lily, un jour faudra que tu m'envoies les règles Ouais, ouais, un jour <rire> Même pas, genre, pas, pas la vidéo parce que tu pourras pas être trop gros Mais genre juste euh, histoire que je la vois et que Je prenne du plaisir à la regarder, tu vois Ouais, ah, je vois, je vois <rire> La crapule Ah, oh, c'est trop nul, cette technique à MacFox. C'est quoi, cette technique Ah, ça marche. Uniquement si on a de la speed 2. De splasher les potions devant, soi. Ah oui, mais ça, c'est sur le peu 1.8 quand ça lag. Ça <rire> non, ça marche, c vrai, mais si t'as de la voir. speed 2. Tu reviens, ouais. patato ou on combat plus Ah non, mais c'est bon. C'est plus intéressant. Ah bon <rire> Ah, t'as peur de perdre, maintenant Non, mais je te comprends. Hein. Pas un souci de perdre. Ouais. Vois -moi. Envoie-moi la vidéo s'il te plaît. Je t'enverrai celle-là. Celle-là Ok carrément. Oh là là Oula mais c'est que ça un punch 2 là ce que je vois. Non non ça punch. Si ça a punch 2, j'avoue. Ça profite des auteurs naturels, ce que je vois. Bah faut savoir jouer avec ah le terrain hein. Alors, niveau à l'arc. Ah, ça fait plaisir tout ça. Mmh, en même temps, ça t'entraîne à esquiver mes flèches, c'est pas mal. Mais pas déjà, Lily, voyons. Mais non, pas déjà. Bah, ouais, Patato, ouais. tu es où ah mince C'est des claims ça Oups Ah oh, Oups C'était pas volontaire Bah où vas-tu Lily Ah oh, oh Ça je suis dans des claims Ah oh, là, <rire> C'était pas du tout volontaire J'attends la vidéo <rire> S'il te plaît Lily je veux la vidéo Ouais Je te renverrai Attends, on attend que je sois full vie. Oh! Il a réussi à me la mettre. Attends, je vais peut-être mettre. Oh non, c'est pas très efficace. 1 minute 12, 1 minute 20. Je te fais moins mal que toi là, c'est relou. Bon c'est vrai que tu mets des sales coups critiques Bah Eurique Si je mettrais pas de coups critiques ça servait à rien d'avoir une hache ouais. Ah je suis en train de crever Ah ouais Je fuis. Ah non pas déjà patato Ah c'est bien que je sois pas le seul à fuir Ça me je conforte vais, dans l'idée que je suis pas si nul Ouais j'ai vu ça pas ça me saoule bon, si tu me touches pas trop non plus ça va mais j'ai pas fuir quand même bah ben non serait méchant de fuir surtout que j'ai vu que j'ai autant de vie que toi, mais tiens un peu de speed aussi oula oula Il se cache encore et toujours, vous voyez ça Patato qui se cache Tellement habituel que, que je fais plus attention <rire> Ah ouais ah ben, <rire> si, si on va voir Permets-tu Aïe Non c'était juste pour engager un peu le combat Oh Non mais popos <rire> Le pire c'est que c'est pas tes popos C'est les popos a fait Que, que j'ai fait aussi Ah t'en as fait une, une fournée de, de Strange ah, c'est bien. C'est bien, petit patateau. Oh là là, un cœur et demi pour ça. Je prendre des popos de dégâts. Oh, t'attendais pas à ce que je mette un coup d'épée, hein. Ah, rare avec toi, vrai que... Bah ouais. Ah, oh, il aurait dû toucher cette flèche, moi je dis. Oh, il joue avec les blocs en plus pour se cacher. Je vois que monsieur bah, profite du paysage. Ouais c'est bien. C'est mon grand maître Lily qui m'a pris. <rire> mon grand maître. Ton petit maître Lily. Euh on espère que ça va prendre un moment. Euh. Non, ouais. ah, tu exhabtes bien hein. ouais. Ça je pense que je t'ai appris en tirant dessus uniquement. Ouais, ouais, ouais. Okay. Oh Sacré combo. Tu l'as vu tuer vois qui tu l'as dit Okay. Ah, j'ai pas un de Deep Strider. Oh, c'est dommage. Bon. Oh. Ah, J'en ai marre de prendre trop cher avec les... les. La hache. Faut que je me fasse une hache. Hein. Je trouve que c'est plus fort que l'épée. Bah, tu n'utilises pas l'épée, donc euh, comment tu pourrais savoir Ouais, si j'utilise mon épée. Regarde, qu'est-ce que j'ai en main là. Bon, j'ai un steak avec une épée en main, c'est quand même beaucoup plus fort. Ah a manqué a, comme tu dit, et Ça marche pas <rire> <rire> Je pense que c'est parce que je t'ai mis une flèche Ah Je rappelle que c'est un life hack de MacFox Donc ça peut pas marcher Enfin c'est... Ouais si parfois marche, tu prends une minute Parfois tu prends moins Enfin bon Ça marche mais on a pas 8. Non non ça marche mais c'est pas beaucoup plus efficace que de splatcher au sol Splatcher au sol c'est quand même plus fiable mais... Mais c'est vrai que tu peux avoir 10 secondes de plus en splatchant sur toi je me bats pas avec une force, c'est pas le bonne idée ah. Revenez là je monsieur pas. patato Quand -ce, Quand -ce, oui. Ah c'est bien de pas te cacher Hors des climbs j'entends Bon ok on va juste en aller Tu sais que je vois ta flèche qui dépasse Ah je sais, je vais me mettre en hauteur là Oh tiens, un patateau. Tu veux pas rester dans ton trou là Allez, mange ta hache. Oh, ça fait mal, c'est cool. J'en ai marre de ton punch. Est-ce que moi j'ai punch une question. Ah bon, tu le l'as pas, ce serait trop bien sinon. Ah, petit speed. J'ai clairement pas ce punch. Aïe aïe aïe. Oh pardon Désolé Je pensais pas que je t'ai tué Je ne pensais pas non plus. Attends mais on en parle, je mets plus de coups que toi et je prends moins cher que toi. je prends plus cher que toi. Bah il faut le talent en fait, c'est tout. Bah oui peut-être que ça. J'ai même plus de force. Celle-là je vais te l'envoyer comme vidéo. <rire> je pense que je vais la mettre sur Youtube en public et tout. Il est où contre, mon non. non mais je vais te le rendre l'ancienne Lily Ouais ouais oui je te rends. Attends, je récupère les trucs que je t'envoie, c'est pas très malin. C'est ta hache Celle-là Mais euh, elle est pas tranchante non non justement mais... Tu disais une hache non tranchante et tu me faisais aussi mal que ça avait tranchante y avait tranchante 5 Je te jure j'ai pas de hache tranchante sur me... moi Erreur. C'est toi qui as récupéré une hache tranchante Non je suis pas là T'es sûr je que t'avais du tranchant, patatogen Parce que tu l'as oui, perdu faut, une arrête. fois <rire> Non non non non non non, oui, non oui, mais je vais t'envoyer la vidéo Avec euh, tout mon stuff et tout Euh t'avais une pioche aussi, l Efficacité 5 c'est oui, ça J'avais une pioche, oui J'avais une tranche, j'avais une tranche <rire> je, je, je te montrerai sur la vidéo mais j'ai rien pris <rire> Tu peux pas me voler comme ça Ah non peut-être que pas Ça veut dire que je t'ai niqué C'est vrai à, que tout à, à l'heure une... ah, oui. Oh mon dieu je Non je, je peux plus sois. poster cette vidéo un Attends dans une autre vidéo